Euh... Um, comment vous dire On a fait un Beetle Flash, et là on est tombé sur le champion du monde. Du coup c'est peut-être le dernier épisode, parce qu'il a plié le game. Générique. Bienvenue, messieurs, dames, dans cette troisième épisode, troisième édition du Beatles Flash avec deux nouveaux invités. Vous ne les connaissez pas encore. Nous avons aujourd'hui Nathan, un abonné 507 heures, euh, qui a. Alors, on a un sacré client là, hein, attention. Il est né, il jouait du Beatles. C'est ça, je suis né en jouant. Je pense qu'il va nous foutre une claque. Hein. Après, on a mon ami Gwenola, qui est là et qui est aussi une grosse fan des Beatles, mais ne connaît pas les titres. Donc, bah, euh... grande nouveauté, aujourd'hui, on a une nouvelle règle, c'est la règle du time. Alors, attention, qu'est-ce que c'est la règle du time À n'importe quel moment, Gwenola, tu peux dire time. Et à ce moment-là, ça voudra dire que pour la chanson suivante, tu disposes exactement de 10 secondes où nous, on a le droit de rien dire. Par contre, au bout de 10 secondes, nous, on te défonce. Hein. 10 secondes sur une chanson. Sur la chanson qui suit, ouais. Et le time, il est euh, quand elle veut. Quand ça. elle veut. Elle peut jouer le time avec la carte Mystery Tour. Okay, J'ai un time. T'as... Ah, on lui donne deux times, on, on lui donne deux times. Time. Oh, on lui donne deux times. Ah, ah, sympa. Attention. Top. C'est parti là, ça y est. Ouais. Ok. On est parti. What? Ouais, ouais, World of love. Peut-être reprendre un verbe. <rire> you never give me your money. What? Allez. Mais c'est quoi ça? Je... Baby, tu. <rire> Ah! Ah! Baby your rich man! Oh, ouais. mais bien sûr, mais bien sûr, mais. Forno oh. One! Ah! Oh. <coughs> non, non! On est dans. Ouais. I'm looking through you! Ouais. Oh là là, il est bon! Il est très fort! <rire> euh, lovely Rita! Il mm -hmm. Faudrait quand même que j'aille à 10. Oh putain! Euh. Sun King! Ouais. Wow. Oh. Oh non The Longing Winding World Avant. Sting to say today. Ouais. Oh, ça, c'est un petit peu... Sting to today. Today today. What do you do Tell me what you see. Non. Non. T'as raison. Ouais, putain. Ah, je l'ai pas. Do you love me too much and I love you euh... You... Non, non, non... Ah putain You really got... Uh, really got on me, uh. you You ouais. got a hold De, on oui. me Ouais, ouais c'est ça All you need All is, love. This is love j'aurais oh, <rire> pu J'aurais pu a Taste of honey Non you know, Do you want to know secrets Ouais Dr no Robert robot. Ah, j'irai en même temps Non, ouais, c'est Franck Ah moi je dis que c'est arbitrage vidéo. Ouais. Arbitrage vidéo. Ouais, on verra. Du coup, mets un point chacun, mais Pour l'instant, à ouais. hein, mon avis tu vas perdre un point en montage. <rire> Franck, on lève un point en montage. On lève un point en montage. Ben, T'inquiète. Uh. When I'm Walking beside her... Euh... Non, c'est Every Little Thing. Ouais. Oh la vache, il est bon. <rire> ouais. For uh. You Blues. Yes. Bien joué. Allez bien, ouais. Good, morning. Good morning Putain <rire> Allez, je l'ai là, je remonte, je remonte oh. Putain I wanna be your man, man. Mais oui mais oui, mais oui Mais oui In my je life Je crois que c'est lui. Me Mr. Mustard Ouais Bien joué Tell me what you, you, see. What you, you see. see Oh, là, là, là, il va trop vite Il a cette petite demi-seconde d'avance là Je te dis c'est l'âge When I get home. Oh la vache. Là par contre euh, c'est pas une demi-seconde qu'il a. <rire> a est funny. funny Devil in a heart. Ouais. Oh la vache. Il va aller vite ce Beatle Flash. Plus la... Get back. <rire> I don't want to spoil the party. Ouais. Révolution Ce nom. Hein Rocky Ouais. <rire> oh la vache Si c'est. Si. Don't pass me by Oh, oh la <rire> sexy ah, série Non non ça c'est on épaille Ouais Oh la vache oh, j'aurais pu celui-là Et par contre s'il y a un point mes amis C'est le ça point être, Ça va être l'ovation totale <rire> I want to tell you <rire> Not second time ouais. Je l'ai même pas sûr. Mais is ouais. ça j'aurais pu aussi... Euh... Faut que tu joues Time dans ces gars-là. Mais bah, je peux pas... Ça... Mais elle peut pas savoir le morceau qu'il y a. Come together Ah oh, oui, come together. Faut que tu te fixes un morceau. Genre tu te dis let it be, tu penses qu'à ça. Let because, it be <rire> <Ouais>. <rire> Je sais pas, ça peut marcher ah. oui. oui. Ouais. Première chanson écrite par Georges. Il est comme il de sa... scène. Carrément Capo 7 Ouais Odin The Life ouais, Ah oui, oh. ah, joli Et Il s'appelle On attend les petites avec euh, grande impatience C'est vrai qu'il s'est resté là Your mother, Ch non, mother no. should know Your mais oui Pff. Je l'ai, je l'ai. Hey, you got your love away. Ouais. Mais bien sûr, mais. Ouais. Non. Everybody's trying to be my baby. Oui, oui, mais ça, j'en veux pas. Pourquoi C'est très bien. Non, non. Ça, Le est titre est trop bien. long, non C'est quoi je, je me soule la reverb sur la voix. Ah, j'adore. Révolution 9. Bien joué. Hey, hop Oui tu Well, my a guitar, j'ai fini de me dire jouer. Luthor Hey, hop bah ben oui D'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, là, il faut vraiment tendre l'oreille, mais dans le générique du Beetle Flash, on entend le « Hey, hop !» à la fin. Ah ouais. faudrait hum. que je réécoute. Oui Flying <trives> Bah, moi, je vais jouer une carte. La la la la la la. Première carte, Mystery Tour, on a 10 secondes. Attention, top Bah ben oui, bah ben oui Je la connais mais je connais pas le titre <rire> You want see me You want <rire> On l'a pas Et pendant les 10 secondes, je me disais mais merde, je l'ai pas, il va me défoncer <rire> moi j'étais pas. J'ai merde Il y a eu un petit regard genre oh, pas Mais on l'a pas tous les, les deux, les deux. <rire> Wait ouais. Ah oui wait, bien joué hey. Uh, everybody's got to so make my me, my monkey uh, Voilà, Non, j'ai commencé avant, c'est bah, bon C'est lui, moi j'ai raccourci le oh, bordel lui. Tell me why Ah oui Piggies ouais. Bien joué Mother P Nicholson. Son Babys in Black on dans... Je pense que là, on est en dessous des 500 millièmes de seconde Sur Babys in Black, je pense là, que c'est vraiment tout de suite, euh, quoi. Non, Ouais. Je mettrai un chrono pour voir Baby Baby's in, in Black Si. Si je l'ai. Ouais. moi aussi. Me and Mr. Mustard. Mm. Uh... Let it be. Non. Pierre is I love you. Non. Ask me why. Ouais. Ah oui, ask me why. Ah. Et and you no no no like Oui, Sing for yourself. Ouais. Ah oui. Ah. Et and you no no can't sing. Day. Oui, ça me cause... I've got a feeling. Mais oui. No. Putain. Oui. Um. Euh... oui Putain Euh... A universe Ouais, putain, c'est ça, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le titre. Bah oui, act naturally Bah oui Bah oui Love me do Bah ça, je savais, hein T'as vu, là J'aurais dû la jouer Ah là, tu jouais oui, ta mystery oui. card, t'étais la reine du pétrole. Rock'n'roll oh, music C'est toi. Glastonium. Wow. Oh Yes, yes there. There. Oh là là, c'est lui mais même ça, c'est pas possible, quoi. Anytime at all. Oh, oh la vache. Là, je pense que là, on a Ellie, Sam. Je sais pas si vous regardez la vidéo, là, actuellement. là, mais. Eh ben, c'est quand vous voulez, les gars. With a little help Et on my phone. Ah oui, mais oui. Anime I'm mine. Mr Moonlight. Oh là là. 47. 47 mmh. Non, plus que 47. Ah bon Ah, bah re-compte. 49. 49 oh ah, Time time, time. La, la, la, la, la, la, la, la, je joue et tu m'en mets un que je connais Ouais Je l'ai C'est dans le black, c'est dans le white album Yamouz C'est dans l'album blanc J'avais l'album J'ai un demi elle a un point parce qu'elle avait l'album 30 pour Franck et euh, 0, Oui, merci, merci. Ok, bah cette troisième édition se termine par une victoire écrasante de Nathan qui remporte le trophée du Beetle le Flash. J'adore le trophée ah, donc tu seras obligé de revenir pour défendre ton titre. Mais phase carrément. À je sais pas qui. On ouais. verra bien. Proposez-vous si vous avez envie de venir jouer avec nous. On s'en fout, hein. Le but c'est pas de gagner. Le but c'est de participer. Et là vous le voyez pas, mais tel qu'on est tous les quatre, on va boire des coups et puis manger ensemble. Et c'est ouais. ça qui compte. Et, et donc euh, écrivez-moi. L'adresse s'affiche ici. Non, je déconne, en fait, elle non. était là. A <rire> <rire> bientôt pour la prochaine édition du Beetle Flash. C'était Franck, Guenola, Nathan et Madame l'arbitre Louise pour 507 heures. Ciao